Thank you Donc Garnieri, Sébastien Travadel, bonjour. Bonjour, bonjour. Franck Garnieri, vous êtes directeur du centre de recherche sur les risques et les crises de l'école des mines ParisTech. Et Sébastien Travadel, vous êtes ingénieur des ponts, des eaux et des forêts et maître de conférences. Le centre de recherche sur les risques et les crises, c'est quoi Qu'est-ce qu'il fait C'est un... Qu -ce qu un centre de recherche interdisciplinaire. Donc ça, c'est un point qu'il faut absolument souligner de création récente puisque le centre a été créé en 2008 et qui rassemble des chercheurs avec des parcours assez atypiques, des gens qui viennent des sciences humaines et qui s'intéressent aux sciences de l'ingénieur, des gens qui viennent des sciences de l'ingénieur et qui s'intéressent aux sciences humaines et c'est un laboratoire qui est organisé par, par grands projets de recherche et, et en particulier ce projet qui, qui, qui nous vaut la rencontre d'aujourd'hui autour de l'accident de, de Fukushima. Et donc ce caractère interdisciplinaire, ça nous permet de, modé, de mobiliser pardon, des, des compétences diverses et variées. Donc des gens qui sont dans le domaine bien évidemment du, du génie atomique, des gens qui vont s'intéresser à des questions juridiques, à des questions anthropologiques, à des questions philosophiques, géographiques. Et donc tout ça, ça se, ça se combine harmonieusement euh, au sein de, de, de cette structure qui est le Centre de Recherche sur les Risques et les Crises. Et risque et crise, donc pourquoi Quel objectif Alors risque et crise, parce qu'en fait, c'est euh, historiquement, fondamentalement, c'est dans, dans l'ADN de, de l'école des mines de Paris, euh, puisque l'école est, est créée en 1783 par Louis XVI euh, pour former les, les directeurs euh, des mines du Royaume de France. Et, et dans les compétences que devaient avoir ces directeurs, il y en avait deux qui étaient... Euh, importante au-delà de, de la technique et de la technologie, c'était l'économie et, et la gestion des risques. Et ensuite, avec le temps, euh, bien évidemment, cette préoccupation de fiabilité, sécurité, sûreté d'une installation industrielle a perduré, puisqu'en fait, euh, le progrès industriel, le progrès technologique ne peut s'accomplir qu'avec de la sécurité et de la sûreté. Et parce que l'école des mines est sous tutelle du ministère de, de l'Industrie, c'est aussi le corps des inspecteurs donc euh, il y a quelques années les DRIR, aujourd'hui les DREAL, euh, qui ont en charge euh, l'inspection et le contrôle des installations classées pour l'environnement. Donc tout naturellement, tout logiquement, euh, c'est normal que l'école des mines ait un centre de, de recherche, mais aussi des enseignements en matière de, de gestion de risque, de gestion de crise et de sécurité industrielle. Là, spécifiquement, en matière de crise, ce qui nous rassemble, c'est l'accident de Fukushima de 2011. Vous avez écrit euh, avec Sébastien Travadel, euh, un livre qui reprend les extraits d'un entretien de, du directeur de la centrale de Fukushima. Quel est l'objet de ce livre Qu'est-ce qu'on y apprend voilà. Donc en fait, si, euh, si je fais un petit, euh, petit retour sur l'histoire, donc on est, euh, on, est, euh, on est en mars 2011, on est au nord-est du Japon, on est sur euh, la centrale nucléaire de Fukushima euh, Daishi. à 10 km de cette centrale, il y a une autre centrale de l'électricien privé TEPCO, qui s'appelle Fukushima Daini. Et donc, tout se passe bien. C'est le quotidien de l'exploitation, de la production et distribution d'électricité. Voilà. Bien évidemment, tout le monde a dans sa tête, et bien plus que dans sa tête, les obligations de sécurité et sûreté. Et tout le monde a quelque part dans sa tête le souvenir de la catastrophe de, de Tchernobyl et puis de l'accident de Trimai Island aux états unis voilà, ça c'est une évidence et c'est une pratique inscrite dans, dans, dans l'ADN et de la culture de sécurité des exploitants du nucléaire. Et puis tout bascule, donc tout bascule le, le 11 mars, euh, avec un, un séisme, une amplitude inégalée, euh, qui est quelques dizaines de minutes euh, ensuite, et est suivi par un tsunami gigantesque, avec des vagues de plus de, de 15 mètres, qui vont submerger les deux centrales de l'électricien TEPCO. Donc submerger, ça veut dire quoi ça veut dire que l'installation va être euh, totalement inondée euh, et, et il, y a beaucoup de, il va y avoir beaucoup de destructions. Et donc parmi les destructions les plus importantes, il va y avoir séisme plus tsunami, tsunami perte euh, de l'alimentation électrique venant de l'extérieur, parce qu'une centrale nucléaire, pour fonctionner, a besoin d'électricité et surtout perte de la capacité de distribution de l'électricité à l'intérieur de la centrale. Et cette centrale va être pré euh, coupée de ses sources électriques elle va se retrouver dans l'incapacité de, de refroidir ces, ces réacteurs. Voilà. Et donc cette crise, elle va durer 5 jours, entre le 11 et le 15 mars. Et puis au bout d'efforts, on aura peut-être l'occasion d'en rediscuter pendant la discussion, euh, les exploitants vont reprendre le, le contrôle de l'installation. Alors quand je dis contrôle de l'installation, c'est qu'ils vont mettre l'installation dans un état euh, acceptable de sécurité et de sûreté euh, qui va permettre de maintenir euh, à une certaine température euh, les réacteurs pour les rendre euh, inoffensifs. Voilà. Comme d'habitude, suite à un accident, il y a des enquêtes, Donc, en l'occurrence des enquêtes gouvernementales, parlementaires, judiciaires, internationales. Et ces enquêtes euh, mobilisent bien évidemment des experts, euh, font des relevés, font des mesures, font des modélisations, interviewent des gens, et produisent, euh, quelques mois après, euh, des rapports d'enquête. Et c'est là qu'on va aboutir sur les conclusions euh, des causes de l'accident et il euh, y a des sources d'informations qui, qui habituellement euh, sont divulguées. et Ce qui n'était pas le cas euh, au Japon, c'est que généralement, quand il euh, y a une enquête accident dans une démocratie, les témoignages euh, des gens qui sont auditionnés sont, sont publics. On peut les accéder, ce qui n'est pas le cas au Japon. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un accord qui a été signé entre le gouvernement japonais et euh, l'exploitant TEDco pour que les témoignages donnés par les salariés de la TEPCO qui étaient présents sur site au moment de la gestion de crise témoignent bien évidemment devant les commissions d'enquête, mais que leurs témoignages soient confidentiels. Et donc cette confidentialité, elle va durer jusqu'en 2014, septembre 2014. Il y a un article qui est publié dans un, dans un grand journal japonais qui laisse entendre qu'un ordre d'évacuation générale euh, aurait été donné par euh, l'exploitant. Donc évacuation générale, c'est que tout le monde abandonne la centrale. Et en fait, ça, c'est une information qui est fausse, parce qu'en fait, il y a bien évidemment eu un ordre d'évacuation, mais qui n'était pas général. Et l'ordre qui a été donné, c'est de se dire finalement, après tout ce qu'on a fait pour maintenir euh, le, les réacteurs dans un état euh, acceptable, euh, on ne peut pas faire grand chose de plus. Donc tous les gens qui ne servent plus euh, pour la gestion de, de crise, vous pouvez euh, quitter l'installation, mais d'autres sont restés. Et donc, pour contrer euh, cette, euh, cette fake news, donc le, le gouvernement a pris la décision de, de libérer le témoignage euh, capital du directeur de la centrale de Fukushima, Masao Yoshida. Et ce témoignage, euh, c'est euh, quelque chose d'extrêmement important. Pourquoi Parce qu'en fait, euh, Yoshida a été auditionné pendant plus de 28 heures par la commission d'enquête parlementaire. Donc ça représente 400 pages. Et donc, euh, dans ces 400 pages, tous les sujets euh, sont abordés depuis euh, les connaissances qu'ils avaient euh, avant la survenue du séisme et du tsunami, euh, comment euh, ils ont vécu euh, le séisme, comment ils ont vécu le, le choc extrêmement brutal de, du tsunami qui a plongé la centrale dans le noir, comment ils se sont réorganisés, euh, ce qu'ils ont eu à faire, ce qu'ils ont eu à décider, etc. C'est ça qui est intéressant. Euh de prime abord, dans le bouquin, c'est la façon dont on est projeté au cœur de la centrale en situation de crise, euh, sur l'état logistique, l'état matériel, l'état psychologique des personnes qui sont présentes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus Donc, euh, donc Maso Yoshida, le directeur de la centrale, euh, à travers son témoignage, nous livre en réalité un véritable récit de sa situation, de son vécu pendant les cinq jours du, du, du climax de la crise. Et pour nous, ce qu on, va, on qualifie ce témoignage de récit parce que Yoshida nous y livre une expérience, c'est-à-dire d'abord, finalement, euh, enfin, au fond du fond, sa confrontation à sa propre mort. Il y a quand même ça à travers le récit. Et finalement, il nous livre réellement son vécu, au sens où il nous explique comment il a fait sens de sa situation, comment il a interprété les quelques éléments à sa disposition, comment il a interagi avec ses collaborateurs, et ce, bien plus, une simple séquence de faits, objectifs, comme pourraient l'être des mesures de pression ou autre. C'est d'abord ça qui nous a intéressé dans ce témoignage, parce que c'est relativement unique. Euh, Il y a très peu de témoignages de, de, de, de directeurs de sites industriels qui ont dû faire face à une telle crise, mais surtout pendant autant de temps et avec cette vérité dans, le, dans la restitution. Alors évidemment, on peut dire que c'est un récit, euh, il se met en scène devant les, les, les enquêteurs qui l'auditionnent, etc. Mais ce que nous restitue néanmoins euh, ce, ce, ce témoignage, euh, c'est d'abord le, le fait que pour agir, en tant qu'ingénieur, Yoshida a dû faire sens d'un monde fondamentalement absurde. Puisque finalement, la centrale, après le tsunami et après le séisme, n'avait plus d'électricité, comme l'a souligné Franck, ce qui veut dire que euh, les opérateurs étaient plongés dans le noir, qu'il n'y avait plus de moyens de contrôler à distance euh, avec des systèmes électriques les réacteurs, et euh, qu'il n'y avait plus non plus euh, d'outils de, de mesure, d'instruments de mesure euh, opérants. Alors, il y avait des bribes d'informations, il y avait parfois des éléments, euh, de... bon, on pouvait aller au contact euh, de tels équipements, Mettre la main dessus, constater qu'il vibrait et en déduire quelque chose sur l'alimentation en eau de tels systèmes de refroidissement. Mais donc il a fallu entièrement recomposer euh, des éléments, euh, enfin, comment dire, une façon d'interpréter de, l'état des réacteurs pour agir. Ça, c'est assez inédit. Et, euh, et finalement, ça, ça nous montre l'étendue de ce qu'est une crise de cette, euh, telle que Fukushima, c'est-à-dire une perte de contrôle totale de l'instrument de production et la nécessité d'en reprendre le contrôle en réinventant un métier. Et donc, voilà ce que nous livre d'abord le témoignage. On découvre, enfin, ce qui est saisissant, c'est qu'on découvre beaucoup de bricolage, carrément. On parle d'une excellence technique, à, à, à une perte de moyens conséquente qui, qui amène à, des bri, à du bricolage. Alors, bon, du, du bricolage, ça pourrait laisser croire que finalement, euh, il y aurait euh, la bonne façon de faire de l'ingénierie et le bricoleur en face. En réalité, ils font de l'ingénierie est d'assez haut niveau en termes de finalement c'est assez rigoureux la, la méthode déployée par les, les opérateurs à Fukushima en revanche c'est certainement inédit et, euh, et il y a une part d'improvisation c'est évident ça ne veut pas dire qu'il n'applique pas des raisonnements euh, tout à fait pertinents pour des ingénieurs mais ce que nous renvoie finalement cette expérience c'est de se dire que euh, l'image de l'ingénieur qui prédit tout qui prévoit tout ça ça s'est écroulé à Fukushima et Déjà, prévoir ce qu'il va se passer dans une heure et euh, essayer d'imaginer l'efficacité d'une action entreprise pour refroidir tel réacteur, ça devient un véritable combat, un véritable challenge, un défi euh, à l'ingénierie. C'est ça le côté qui peut faire penser à du bricolage. Mais on n'est pas non plus dans euh, comment dire, des, des amateurs qui, qui devraient totalement euh, improviser et faire n'importe quoi. Pas du tout euh, en revanche, forcément, ça veut dire qu'ils doivent complètement refaire sens de leur monde euh, et, et réinventer réellement leur métier et leur méthode. Quand, euh, on dit, euh, euh, quand Yoshida se dit qu'il euh, faut retourner sur site pour aller refroidir euh, tel réacteur, il le fait à partir d'éléments, des indicateurs de pression qui finalement s'avéreront faux pour certains, euh, un nuage de fumée qu'il voit à la télé, etc. Tous ces éléments-là font sens pour lui à un moment donné, vont lui permettre d'agir euh, quelques jours avant, il aurait trouvé ça irrationnel lui-même. Et finalement, la cellule de crise à 200 km de là à Tokyo va trouver ça irrationnel et ça va créer des conflits. Pour autant, sur site, il y a bien euh, un véritable, une véritable entreprise d'ingénierie à grande échelle qui est déployée et qui finalement où, va quand même permettre de, de garder le contrôle de la centrale. Ce qui reste un peu impressionnant, c'est les, les points aveugles qui existent finalement dans les manuels mis à disposition pour ce, ce genre de, de crise qui ne sont, sont pas anticipés, de fait, les manuels de référence, les guides et les procédures qui, qui, qui ne servent à rien, et qui, qui amènent quand même à une part d'improvisation, entre guillemets, euh, de, alors, la part de Oui, mais là encore, ça dépend de ce qu'on appelle euh, la crise, puisque finalement, si on se dit qu'il faut un, un manuel pour la crise, alors oui, effectivement, on peut être étonné que le manuel n'ait servi à rien. Mais est-ce que la crise, ça n'est pas précisément quand il n'y a plus de manuel Et euh, une fois qu'on admet ça, et qu'on admet que c'est possible, il n'y a pas vraiment lieu de, de s'étonner. Euh, par contre, ça renvoie à la question de « est-il finalement raisonnable de se dire qu'on va tout prévoir, tout prescrire à l'avance ?» Manifestement, après Fukushima, on peut se dire que non. Alors évidemment, on peut aussi se dire que euh, le rôle du retour d'expérience, c'est de faire en sorte qu'on renforce finalement l'ingénierie, là où on avait un petit peu échoué, on n'avait pas circonscrit l'ensemble des possibles, on n'avait pas pris en compte toutes les circonstances possibles, on en a découvert de nouvelles. On aménage les procédures en conséquence, les études de sûreté, et désormais on couvre un ensemble des possibles plus vastes. Donc cette fois, on peut, on peut, on peut imaginer qu'on est plus euh, euh, pertinent dans notre approche prescriptive. Néanmoins, la crise sera encore ce qu'il y a au-delà de ça. Et on peut prédire qu'il y a encore un au-delà. Voilà ce que nous enseigne Fukushima. Ne surtout pas rester sur l'idée que Fukushima serait un point extrême indépassable. Il y a un au-delà avec une ligne de démarcation qu'on qui, qu qu ne maîtrise pas. Et à quoi tient de passer d'un accident à une catastrophe du coup à quel, moment, à quel moment cette ligne elle est franchie et il n'y a plus rien de... Alors nous on en a une définition, euh, à les Sud, Fukushima nous a permis de construire une définition de ce qu'on a appelé la situation extrême. Parce que finalement... Bon, l'événement c'est une chose, l'événement dans ses aspects matériels, c'est dommage, c'est une chose, mais il y a un, une appréciation euh, euh, subjective qui ne va être, bah, pas forcément être partagée par euh, tout le monde, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. La crise, finalement, on ne sait pas trop ce que c'est. Il bon, y a un côté d'urgence, il y a un côté menace des fondations, d'une organisation. Bon. Donc nous avons apporté le concept de situation extrême, pour se dire que finalement, ce qui nous intéresse, et ce qui va caractériser ces situations telles que Fukushima, c'est un moment donné où un groupe ne peut tout simplement plus agir, pour garder le contrôle de son outil de production. Si on se dit qu'un groupe, pour agir, doit définir un objet sur lequel agir et des relations à cet objet, eh bien on peut partir avec les travaux d'un du, du, philosophe comme Cornelius Castoriadis sur l'institution imaginaire de la société. On peut se dire que cet objet et cette relation à cet objet relèvent d'un imaginaire collectif, constitutif du groupe. Ce qui s'effondre d'abord dans un événement comme Fukushima, c'est cet imaginaire collectif euh, du groupe que constituent les opérateurs de la centrale. À partir de là, ils ne peuvent plus agir dans les cadres institués jusqu'à présent. Et le deuxième paramètre très important à prendre en compte, c'est le fait que ce groupe, puisqu'il euh, a perdu le contrôle de son outil de production, le groupe est collectivement tenu pour responsable d'un péril imminent par la société euh, euh, alentour. Et donc le groupe se retrouve finalement dans une urgence sociétale pour agir et matériellement ne le peut pas. C'est ça, pour nous, la situation extrême, et c'est ça qui est l'objet d'études euh, sur lequel nous, nous, nous portons le plus notre attention, parce que là, il y a un trou noir dans la, dans, dans la sécurité. Euh, il y a un travail à faire pour mieux comprendre ces situations et éventuellement voir à, où, où ça mène en termes de gestion. Justement, quelles sont les pistes pour passer de cette subjectivité de situation extrême à l'objectivité de, des leçons à tirer de cette, de, de cette, de cette catastrophe bah, Je pense que dans la démarche, que l'on a mis en œuvre, et les résultats qu'on a apportés dans un premier temps, c'est le chemin inverse, c'est-à-dire que euh, ce qui est très important, et ce qu'a révélé l'accident la, de, de Fukushima, mais c'est vrai pour d'autres euh, accidents, crises euh, ou événements indésirables, c'est que finalement, ça révèle un, ce qui est très important, c'est que ça révèle un drame euh, qui s'est joué. Et le fait de pouvoir le raconter, ça permet d'aller dans un certain détail, de ce qu'offre le, le témoignage. Sébastien l'a précisé en disant qu'il pouvait y avoir un certain nombre de biais, donc les gens peuvent tronquer une réalité euh, qui ne l'est pas. Euh, on, on va euh, témoigner quelques semaines, quelques mois après, on va revenir quelques années après. Mais dans tous les cas, les gens livrent un récit euh, sur un drame qui s'est noué, euh, qui s'est joué. Et ce qui est intéressant avec un drame qui s'est noué et joué, comme une pièce de théâtre, c'est que ça dure. Ce qui est intéressant aussi, enfin, en termes d'études scientifiques, c'est que cet accident, c'est un accident qui a, qui a duré. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on peut encore même se poser la question de savoir si l'accident est fini. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a toujours euh, quatre réacteurs euh, endommagés euh, dans une zone euh, sismique, euh, soumise à tsunami, avec une digue euh, dont la hauteur n'a pas été augmentée. Donc, en fait, euh, voilà. Donc, avec l'accident de Fukushima et les cinq jours, entre le 11 et le 15 mars, on a vraiment le, le détail, la retranscription de, de, de ce qui s'est joué voilà, dans toutes ces dimensions. Ça, c'est un point qui est très important. Et ces dimensions, elles sont éminemment subjectives. Qu'est-ce qui est subjectif C'est euh, finalement dire qu'on a eu peur. Qu'est-ce qui est subjectif C'est de dire qu'on ne comprend pas. Qu'est-ce qui est subjectif C'est de, de mentir aux autres ou de se mentir à soi-même. Qu'est-ce qui est subjectif C'est de se dire finalement... Euh, qui va aller ouvrir la vanne alors qu'on sait pertinemment que l'enceinte du réacteur est, est contaminée Ça, c'est très subjectif. Voilà. Et, et, et, et la richesse de, du témoignage de, de Masao Yoshida, mais de tous ceux qui ont témoigné, elle est dans cette subjectivité. Et pourquoi cette subjectivité elle est intéressante Parce que finalement, c'est une irruption brutale du, du, du réel dans une vie bien rangée. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, quand les gens conduisent ces installations qui sont tout à la fois hautement fiables, mais parce que hautement dangereuses, leur quotidien, c'est pas de se dire que dans 15 minutes, demain ou après-demain, ils vont être confrontés à un cataclysme. Typiquement, ce qui a été dit dans l'immédiateté de l'accident de Fukushima, l'accident, avoir plus d'électricité dehors et dedans, c'était un impensé de la sûreté nucléaire. On ne pouvait pas le penser. Et là, qu'est-ce qui s'est passé C'est que le réel, avec le séisme et le tsunami, a montré qu'on pouvait avoir six réacteurs par terre. Et ça, à un moment donné, euh, euh, donc ça, c'est quelque chose auquel on n'avait pas pensé. Et à partir de là, on va tirer un certain nombre d'enseignements. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est de ne pas aller trop vite dans le caractère objectif. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, dans l'immédiateté de l'accident, qu'est-ce qu'on a dit On s'est dit, mais finalement, faisons des stress tests euh, en Europe, aux États-Unis et ailleurs. Qu'est-ce qu'on s'est dit C'est euh, réfléchissons à équiper euh, toutes les centrales nucléaires du monde de diesel de secours, ce qui n'était pas le cas en France. C'est créons euh, des forces d'intervention qui peuvent venir d'ailleurs que de la centrale, parce que qu'est-ce qu'on a appris à Fukushima, finalement, c'est que c'était les gens de la centrale qui ont réglé le problème, parce que rapidement, on leur a amené du matériel, mais il n'était pas adapté. Donc c'est avec les moyens du bord qui leur ont permis de, de régler le problème. Donc effectivement... Le subjectif, c'est le témoignage et la richesse du témoignage. L'objectif, c'est les enseignements qu'on va en tirer par la suite. Sauf que, et c'est ce qu'on dit sur l'analyse de l'accident de Fukushima, c'est qu'on est allé très très vite dans l'objectivation pour produire quoi eh bien, Finalement, établir des responsabilités et faire des recommandations. Ça, c'est le propre de l'enquête accident. Mais en faisant ça, euh, on a laissé de côté euh, tout un pan euh, de l'expertise, de la connaissance, du vécu, où on voit finalement que quand euh, euh, une technologie, une machine, que l'on pense dominer, euh, s'affranchit de la domination d'une organisation industrielle, les modes euh, de reprise de contrôle, si tant que faire se peut, on a cette capacité de reprise de contrôle, parce que ça aurait pu très très mal se terminer euh, à Fukushima, mais finalement les ressorts de cette reprise de contrôle, ils peuvent être extrêmement surprenants. Alors ça peut surprendre, se questionner sur... Euh, euh, qui va y aller Alors euh, on se réunit et qui va y aller à Fukushima ben, C'est les plus vieux. Pourquoi les plus vieux Parce que finalement, il leur reste euh, objectivement moins de temps à vivre que les plus jeunes. Euh, oui, mais euh, les plus vieux, s'ils vont euh, sur le réacteur numéro 2, on en aura peut-être besoin pour mieux connaître l'installation, ce qui n'est pas le cas des plus jeunes. Et donc là, il y, y, y a un tirage au sort, il y a une délibération, il y a des choix. Et là, on est confronté à quoi On est confronté à, à la violence, et on est confronté au, au sacrifice. Donc on ne peut pas évacuer trop rapidement le caractère subjectif, parce que les principaux enseignements de l'accident de Fukushima, au final, ce n'est pas de dire qu'il faut des diesels de secours, c'est pas de dire qu'il faut avoir des digues plus hautes, parce que finalement, c'est la réalité qui nous a expliqué qu'il fallait des diesels de secours et des digues plus hautes, mais dans les ressorts de l'intervention, ils sont allés chercher des choses qui ne euh, sont pas dans, dans ce que l'on vit tous les jours. C'est-à-dire que se poser la question d'être irradié, ce n'est pas une question que vous et moi, on se pose. Et pourtant. Et donc ça, quelque part, c'est ce qui est le plus intéressant et le plus important dans le, dans le récit et dans le témoignage. Je veux tout Oui, on peut, on peut quand même aussi, euh, euh, dès à présent... Euh, donc comme le dit Franck, nous, on reste dans l'idée de mieux comprendre ce qui s'est passé, puisque c'est un cas quand même euh, tout à fait euh, inédit. Mais finalement, on va retrouver des constantes dans d'autres cas qui nous amènent à, à préciser certains points alors, Je ne sais pas si on peut les qualifier d'objectifs, mais par exemple, on peut dire d'entrée qu'il y, enfin, y a intérieur et extérieur qui sont en opposition. Et ça, ça caractérise ce genre de situation extrême. C'est-à-dire que finalement, euh, l'idée de se dire qu'une crise va être gérée de l'extérieur parce qu'on est au calme et on a toutes les informations, c'est une utopie. À la fin, ça se gérera en situation et la communication entre les personnes qui vivent quelque chose d'aussi ahurissant et l'extérieur sera proprement impossible. Et même à supposer qu'il y ait une ligne téléphonique euh, et qu'on puisse transmettre un certain nombre de signaux euh, de l'intérieur à l'extérieur, et eh bien ça ne voudra rien dire. Parce qu'en réalité, ce qui sera incommunicable, c'est le sens de la situation elle-même. On et... le ressent très bien dans votre bouquin, effectivement, entre la, la cellule de crise euh, qui est vers Tokyo et, euh, oui. et la cellule de crise au centre de la centrale. Et, et ça, c'est indépassable. C'est-à-dire que finalement, c'est illusoire de rendre redondants les systèmes de, de communication parce qu'à la fin, ce qui est incommunicable, c'est le sens que les gens vont attribuer aux signaux qu'ils reçoivent dans la situation. Et la manière dont ils vont faire sens de leur situation pour agir. Ça, ils ne pourront pas l'expliquer à des personnes situées à 200 km de là, même s'ils ont des écrans, des téléphones et tout ce qu'on veut qui sont encore opérants euh, après la catastrophe. Donc un premier enseignement déjà, c'est qu'il va falloir reconnaître cette topologie en fait, de la situation extrême entre intérieur et extérieur. C'est très dur à admettre parce que ça veut dire qu'il y a une sorte de, de prise, il y a une sorte plutôt de lâcher prise euh, sur le site. C'est inquiétant. Il enfin, y a le côté, euh, finalement, euh, euh, fin, est-ce bien euh, dans l'ADN d'un gestionnaire de se dire « pendant un instant, je vais lâcher prise et laisser les gens euh, sur site euh, agir ». Alors ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les aider, mais ça veut dire qu'il va falloir reconnaître que le, la manière dont moi je vais pouvoir comprendre la situation à l'extérieur n'a pas grand-chose à voir avec la manière dont eux vont la comprendre à l'intérieur. Et ce n'est pas parce que je suis à l'extérieur que je pourrais leur apporter un jugement plus pertinent sur ce qui se passe à l'intérieur. Parce qu'à la fin, comme l'a souligné les Francs, la décision d'agir ne se reposera pas que sur une analyse objective, un calcul d'optimalité, de, de je ne sais quel paramètre. Et, et ça par exemple, la, la, la place que les, les, les rapports d'enquête officiels laissent aux récits ou aux témoignages, elle est extrêmement euh, minimaliste, elle est très réduite. Et donc quelque part on, euh, on a confisqué à, à des gens qui ont été euh, bien évidemment des, des, des acteurs et des exploitants, et qui à un moment donné ont été confrontés à une situation qui leur a échappé, qui sont eux-mêmes devenus des victimes et qui ont réussi à reprendre le contrôle de leur installation industrielle. Donc le fait, quelque part, de, de, de, de, les, de les interviewer, de, de, de prendre les témoignages, de les retranscrire, de les mettre en base de données, etc., etc. pour au final ne retenir que pas grand-chose, c'est aussi, quelque part, un préjudice supplémentaire qu'ils auront à subir. D'ailleurs, on parle beaucoup des conséquences de l'accident. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu deux, deux morts sur l'installation de, de Fukushima Dahashi, parce qu'il y a beaucoup de... De combien de morts à Fukushima De morts directes Voilà, directes. Il y a eu deux morts directes. De, deux, deux opérateurs qui ont été, ont été noyés par les, les, les vagues du tsunami. Par contre, après, quand les gens ont vécu cette tension extrême depuis la brutalité du choc, un état de sidération, et à partir de là, on essaye de, de reprendre le contrôle, et à un moment donné, quand l'ordre d'évacuation est donné... Ils vont rester 50, 60, 70 sur l'installation. Ils ont tous fait ce qu'ils pouvaient faire avec les moyens dont ils disposaient pour refroidir les réacteurs. Qu'est-ce qu'ils font bah, Ils se retrouvent entre eux dans la salle de crise. Ils font des selfies, ils écrivent des textes, ils écrivent des lettres, ils parlent. Et on a même des gens qui vont dire bah, « finalement, on était bien, Et on a passé un bon moment ». Alors qu'en fait, ça pouvait très très mal se, se terminer, puisqu'en fait, ils étaient dans l'incapacité de connaître l'effet des dispositifs qu'ils avaient mis en œuvre pour refroidir l'installation. Voilà. Et tout ça, finalement, c'est pas que ça disparaît, puisqu'en fait finalement c'est présent dans les archives du gouvernement et du Parlement japonais. Mais quelque part, finalement, donner à lire ce, ce témoignage, ce récit, c'est pour montrer qu'effectivement, ce, cette humanité, quand elle doit euh, s'affronter à, à quelque chose qu'elle a elle-même créé mais qui lui a échappé, ben finalement elle est en capacité de, parfois, parce que ça ne marche pas à tous les coups, euh, de, de, de réagir. Voilà. Et ça peut surprendre. Les modes de réaction euh, réagissent parce qu'en fait, euh, après coup, à froid, c'est juste inacceptable. Sauf que pendant le pendant, il n'y avait que ça à faire. Je reprends vos termes quand vous, vous disiez tout à l'heure euh, des installations à risque hautement dangereuses, mais paradoxalement hautement, hautement fiables. Euh, Qu'est-ce que ça te dit de, de la, avant, avant la crise de la surconfiance accordée à ces installations bah, en fait, c'est une évolution que l'on qu qu voit sur les, les, les, les, enfin, les, les, les 30 ou 40 dernières années. C'est-à-dire que si on prend euh, dans la mémoire de, de la communauté industrielle du nucléaire, euh, accident de référence, euh, le premier, Mile Island aux états unis 1979. Euh, un problème de, de tableau de commande, un problème d'interprétation, euh, une centrale toute neuve, euh, fusion du, du, du, du réacteur on perd l'installation. Donc elle est rattrapée. Pourquoi elle est rattrapée Parce qu'en fait, il y a des dispositifs de sécurité et de sûreté qui euh, sont mis en œuvre et qui font qu'on arrive à, à contingenter le, le problème. Donc là, en fait, on a quoi On a euh, un, un concept qui apparaît, euh, l'erreur humaine, le facteur humain. Et puis surtout, on a une solution. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, l'industrie du nucléaire a mis en place des, des, des méthodologies, des dispositifs, des outils. Et, et, et quelque part, euh, bah, ça montre que, que ça marche. voilà. Mais ça, ça devait être un, quelque chose d'unique, un seul. 86. Là, la France a été beaucoup plus concernée, euh, la catastrophe de, de Tchernobyl. Et donc là, finalement, euh, catastrophe de Tchernobyl. Bah, que va dire l'enquête le, accident Que va dire le retour d'expérience Va bah, nous dire, bah, finalement, c'est l'incurie soviétique, c'est euh, des transgressions de, de règles. Euh, et, et, et donc, en fait, parce que incurie, parce que transgression de règles. Si on applique les normes, il ne devrait pas y avoir de problème. Et donc, en fait, post-Tchernobyl, on, on garde toujours à l'esprit la, la dimension erreur humaine. Les gens peuvent se tromper, bien évidemment. Voilà. Et l'organisation du travail peut les amener à conduire des erreurs. Très bien. Et puis, on va rajouter une couche supplémentaire qui va être ce qu'on appelle la, la culture de sûreté, la, la culture de sécurité. Donc, en fait, il y a un TMI, anormal. Il y a deux Tchernobyl, anormal, mais pour d'autres raisons que le premier, et pour la communauté du nucléaire, il ne pouvait pas, il n'y avait pas de raison qu'il y ait le troisième. Et ce qui va être intéressant avec l'accident de Fukushima, c'est le troisième. Mais c'est pareil, il y a eu des témoignages euh, d'industriels de, de, du domaine qui ont dit mais finalement, il va falloir. on est obligé de reconnaître ou il va falloir accepter qu'une centrale nucléaire, c'est une installation industrielle comme un autre, donc le risque zéro euh, d'accident euh, n'existe pas. Voilà. Et donc, euh, voilà. donc en fait on, on s'est dit 1 ben, et 2 et 3. Et donc aujourd'hui, plus personne, plus personne euh, ne, ne peut dire qu'il ne peut pas y avoir un, un quatrième accident. Par, par contre, on a trouvé Il y a un mécanisme finalement, euh, qu'on a pu mettre en évidence, euh, qui est assez surprenant finalement, mais qui est un fait anthropologique qu'on retrouve pratiquement dans toutes les cultures, au fond. C'est la possibilité de prévoir à l'avance la réponse. Euh, en l'occurrence, oui, il y a eu Fukushima, mais finalement parce que la digue était trop petite, ou euh, l'installation n'était pas assez résistante euh, au séisme. Et on aurait pu faire mieux. Et ce « on aurait pu faire mieux », c'est une réponse qui marche à chaque fois. Et ça marche, enfin, finalement, c'est un fait anthropologique, c'est un rapport qu'on entretient avec notre technologie. Il suffit de se dire... Il y avait une norme qui nous dit d'être à l'état de l'art en termes de connaissances et toujours euh, amener la technologie, euh, enfin plutôt de, les normes de sécurité, de les faire coïncider avec l'état de l'art en termes de connaissances sur l'ensemble des, des, des risques possibles. Si on se dit que cette norme peut être respectée, alors que c'est une utopie, eh bien alors il est possible de, de répondre à les, tous les accidents en disant bah « oui, mais on fera mieux la prochaine fois ». Et donc on est rentré dans cette mécanique vraiment anthropologique hein, de, de, de, de se dire Lorsqu'une catastrophe comme Fukushima survient, c'est parce que quelqu'un a commis un écart à une certaine connaissance qui pouvait être objectivement mise en avant pour changer telle ou telle norme. Au lieu de, de, de, de peut-être repenser la norme elle-même, ou l'exigence elle-même, ou notre rapport à, à la technologie. Donc on est rentré dans cette sorte de clôture du sens, dans laquelle, pour, pour répondre à votre question initiale sur le fait, euh, finalement, cette surconfiance, est-ce vraiment une surconfiance ou simplement un aveuglement le fait qu'on ne se rend plus compte qu'on a complètement clôturé le sens puisque dès lors on peut déjà prédire la réponse à la prochaine catastrophe et bien ça sera que quelque chose était trop petit ou insuffisamment dimensionné par rapport à ce qui vient de un phénomène qui va survenir. Euh, sachant que c'est une utopie puisqu'on le voit très bien dans la définition de ce que la par exemple l'autorité de sûreté française a appelé situation extrême euh, c'est un catalogue de phénomènes météorologiques, naturels, qui vont être qualifiés d'extrêmes, parce qu'au fond, extrême, ça va vouloir dire peu observé. Mais on n'a pas fait le tour. Euh, bon, par exemple, aujourd'hui, on ne prend pas en compte le risque d'une météorite qui s'écrase sur la centrale. Bon, voilà. euh, pourtant, on pourrait, ce n'est pas totalement idiot. Bon. Et donc, finalement, on voit bien qu'on peut faire tous les catalogues que l'on veut, on aura quand même oublié forcément quelque chose. Bon. Mais la réponse, elle, elle est toute prête. Quelque chose n'était pas assez résistant. Quelque chose n'était pas assez euh, euh, finalement pas assez dimensionné. Pour la politique. Votre travail, c'est aussi ça, d'éveiller les, les acteurs en place du, du nucléaire sur ce qui, ce qui, ce qui est de l'impensable oui, Globalement, on peut se dire que, finalement, le, si on reprend l'historique qu'a qu donné Franck tout à l'heure de l'école des mines, dans le décret royal, on veut des directeurs intelligents, c'est-à-dire des directeurs qui vont avoir un sens économique et euh, une, on va dire une, euh, une certaine appétence pour la gestion des risques, pour éviter de détruire des ressources rares et stratégiques. Mais ça, c'est le cœur de l'ingénierie. C'est-à-dire que finalement, le cœur de l'ingénierie, c'est de se dire euh, on ne peut pas circonscrire tous les possibles. Par contre, quand quelque chose a franchement raté, c'est détruit ou autre, on peut au moins investiguer les causes de cette défaillance pour au moins exclure celle-ci. Finalement, c'est assez simple hein, comme mécanisme. C'est de se dire, c'est de travailler négativement. Quoi. Je ne peux peut-être pas prévoir exactement tout ce qui va se passer, mais pour circonscrire l'enveloppe des possibles, je peux au moins exclure des choses dont je sais que euh, ça n'arrivera plus parce que c'est déjà arrivé et j'ai réglé ce problème. Bon, Ça, c'est au cœur de l'ingénierie. Et, euh, et, et donc, nous, quelque part, on est dans cette mission-là d'aider l'ingénierie dans ce, dans ce chemin. Sauf qu'il y a un moment donné où il faut aussi se dire que ça ne passe pas que par des causes euh, mécaniques, techniques, matérielles. Il y a aussi un rapport à la technologie qui s'inscrit dans la façon même dont on va euh, euh, agir sur la machine. Et c'est ça que nous dit Fukushima. Donc oui, à ce côté éveil, parce qu'aujourd'hui on a tendance à inscrire la, la gestion des risques dans quelque chose de, de dans des procédés et euh, dans une pensée système. Peut-être qu'il y a autre chose. Peut-être que tout n'est pas si mécanique que ça dans, la, dans ce qui va se dérouler lors de la, de, de la crise. Si j'ai bien compris, le, sur la base de Fukushima, votre cœur de, de, de, de travail là, à venir, c'est de la résilience. C'est la capacité, euh, capacité qu'a un, un, un, un, un individu pardon, à, à réagir à, à un choc et à restaurer les fonctions essentielles, à revenir à une situation normale. C'est oui. ça C'est le cœur de votre prochain travail En fait, nous, ce qu'on essaie d'étudier, c'est finalement, c'est le passage entre... Euh, donc, vous vivez votre vie euh, très normalement, mais c'est votre quotidien, quoi. Et là, vous êtes, euh, vous êtes euh, violemment, et de façon très surprenante, avec une extrême brutalité, vous êtes touché par quelque chose. Donc là, typiquement, c'est... Euh, C est, c est, vous, vous êtes dans votre quotidien, de votre centrale nucléaire, vous faites vos opérations de maintenance, vous faites vos tableaux financiers, vous suivez vos indicateurs. Et puis d'un coup, euh, séisme, intensité euh, jamais rencontrée, réplique, alerte de tsunami, 3 mètres, OK, 5, 10, et puis euh, submersion. OK, submersion, euh, mais blackout. Voilà. Et donc là, blackout, sidération. Voilà. Et dès lors que les gens arrivent, entre guillemets, à reprendre leurs esprits, Qu'est-ce qu'il va faire qu'ils vont, euh, qu vont repartir Qu'est-ce qu'ils vont faire qu'ils vont sortir de, de cette sidération Et qu'est-ce qui va faire qu'ils vont euh, pouvoir euh, euh, agir, faire des choses voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce qui nous intéresse. Donc finalement, on, on travaille sur un laps de temps qui est très très court, parce que finalement, qu'est-ce qu'on dit C'est que dès lors qu'on sort de la sidération, et, et qu'on ne se lamente pas sur son sort, et donc on, très rapidement, on a aussi cette capacité à imaginer euh, ce qui va se passer, et ce qui est important à Fukushima, c'est que très rapidement, ils ont compris que ça allait très très mal se terminer. Donc en fait, euh, l'oracle, ou la prophétie, il la pose très vite. L'oracle, la prophétie, c'est si on ne fait rien, ça va être un cataclysme. Voilà. Et ça, c'est posé. Et à partir de là, ils savent que le cataclysme, c'est leur fin à eux, c'est la fin de l'installation, mais c'est bien plus que l'installation, puisqu'en fait, ça peut rayer de la carte. Ils ont tous en tête... Euh, Tchernobyl, mais ils ont bien plus que Tchernobyl parce qu'en fait, ils connaissent la dangerosité de l'installation ou des installations. Donc là, à ce moment-là, ils ont fixé un horizon et l'objectif, ça va être de, de déjouer la prophétie. Mais pour déjouer la prophétie, il faut sortir de l'état de sidération, donc comment on en sort Et puis surtout, c'est les prémices, c'est les ressorts de l'entrée en résilience. Et dès lors qu'on a cette capacité à et qu'on retrouve cette capacité à, à imaginer, à créer, à designer, à décider, à entreprendre dans un premier temps de ne pas avoir immédiatement le retour sur l'action, mais quelque part avoir quelques indices ou quelques espérances, à partir de là, on est rentré en résilience. Ce n'est pas pour autant qu'on va s'en sortir, hein. parce que c'est pas parce que vous avez décidé de vous en sortir que la réalité ne va pas vous ramener euh, euh, dramatiquement et, et, et finalement mortellement euh, à, à, à, à comment ça, ça pu se dérouler. Donc en fait, ce qui va être intéressant, c'est ça. Donc Cette notion de résilience, on va vraiment l'étudier sur sur ces, nous on appelle ça, voilà, ces accidents qui durent, ce que je disais tout à l'heure, sur finalement des, des drames euh, qui se jouent. Voilà, et qui se jouent sur quelques heures, quelques jours, euh, quelques semaines. Voilà, ça, c'est important. À un moment donné, qu'est-ce qu qui fait qu'on qu bascule On parlait de, de situation, au niveau du, de, du laboratoire, on n'étudie pas que l'accident de Fukushima. On va travailler, par exemple, aujourd'hui, on a, on, on a un cas qui nous intéresse de façon importante, avec nos élèves, c'est le, le naufrage de la Méduse. C'est le radeau de la Méduse. Pourquoi Parce qu'en fait, on a un fleuron de la, de la marine royale euh, qui va lamentablement s'échouer sur un banc de sable. Euh, il y a des stratégies et des techniques pour s'en sortir. On va construire une plateforme euh, qui ne va pas fonctionner et on va décider d'abandonner le bateau. Donc ça va devenir un radeau. Et ces gens, on va les abandonner à leur sort, 150 et quelques personnes. Ils vont s'entretuer. Et au bout de trois jours, il va y avoir des actes de cannibalisme. Quand Sébastien, tout à l'heure, euh, introduisait la notion de situation extrême, de quelle extrémité on parle ben, L'extrémité dont on parle là, c'est ce qui fait humanité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je vais, je vais vous déclasser euh, et je vais euh, prendre la décision pour m'en sortir, non seulement de vous jeter par-dessus bord, mais en plus de pouvoir vous manger. Donc finalement, c'est à la limite de ce qui fait humanité. Voilà. Et, et, et ça, c'est des choses qui... Alors, je dis pas que... On sera confronté à des situations telles que la Méduse sur des centrales nucléaires, quel que soit l'endroit dans le monde. Mais finalement, c'est ça, euh, ça que ça questionne. Voilà, c'est que pour ça que tout à l'heure, quand je revenais sur la... Euh, je pense qu'il faut faire le chemin inverse. Ce n'est pas du subjectif vers l'objectif. C'est simplement de, de, de, de mettre sur la table et sur la réflexion cette humanité. Et fait, cette humanité, c'est dans le rapport entre, entre l'homme, enfin l'homme, les organisations industrielles et cette technique. Et que les ressorts... Contrairement à ce qu'on disait, ce n'est pas du bricolage, effectivement, c'est des savoir-faire, etc. Alors ça peut, quelques temps après, être des moyens du bord, mais fondamentalement, et au moment de l'action, ça ne l'était pas. Quoi. Ouais, ça, c'est important. Pour, un, pour une résilience efficace, qu'est-ce qu'on sait déjà des, des facteurs humains et organisationnels qui prévalent en, en, en ces situations-là bon, on, on, on a déjà des pistes. Euh... Oui, on sait peu de choses, en fait. Non, c'est peu de choses. Ce qu'on sait, c'est que ce qu'on observe. Mais ce sont des prémices de réflexion. On est bien loin d'avoir une réflexion mature à ce sujet c'est que les gens vont... Euh, déjà, ça n'arrive pas forcément. Déjà, euh, comme le disait Franck, il y a un état de sidération à dépasser. À Fukushima, euh, le directeur de la centrale l'a dépassé rapidement, au bout d'une heure et quelques. Il a compris qu'il devait agir autrement que selon les, les, les cadres auxquels il était habitué, euh, les, les manuels de crise, ou, etc. Il a dépassé cette situation notamment parce qu'il a vécu un événement quelques années avant et quelque part, la possibilité de, de l'absence totale d'électricité, il l'avait en tête, il l'avait dans son imaginaire, de, depuis le moment où il était responsable de la maintenance des centrales de l'exploitant, avant donc d'être directeur de, de Fukushima. Et euh, il avait déjà projeté ce scénario du pire, sans aller jusqu'au bout dans sa démarche d'ingénierie pour en tenir compte. Mais euh, cette connexion entre un événement passé et sa situation présente lui a certainement permis de dépasser l'état de sidération. On le retrouve dans d'autres événements, on retrouve aussi des cas où euh, bah, les opérateurs ne dépassent pas la sidération. Et, voilà. mmh. et alors, donc ça, déjà il y, y a une première chose, quels sont les ressorts de, cette, euh, de ce dépassement Peut-être que l'expérience passée joue, le fait de connecter quelque part, d'avoir une sorte de continuité avec un fait précédent où on avait déjà imaginé d'autres scénarios. L'autre euh, point sont les objets Finalement, euh, on voit que les, les acteurs vont se concentrer sur certains objets techniques et ils vont commencer déjà à s'accrocher à ça. Et ils vont construire une solution autour de ça. Alors, elle s'avérera ou pas efficace. Si ça ne s'avère pas efficace, ils pourront passer à autre chose. Mais pour agir, il a fallu commencer par quelque part. Et ça, ils vont se concentrer sur un objet qui, vont, qui va être un peu fantasmé quoi, dans, dans, dans ses propriétés. Donc ça, c'est important. Et enfin, un autre point, c'est que les propriétés attribuées aux objets euh, vont être radicalement nouvelles. Et là, il euh, ne faut pas avoir peur du mot, hein, euh, vu de euh, quelqu'un qui, euh, hors de la crise, regarderait ça rationnellement sans se dire finalement qu'on euh, est tout simplement dans une relation à la technique et une relation anthropologique normale, euh, se dirait qu'on n'est pas loin de la pensée magique. Mais c'est normal en fait. Et, euh, et, et il faut admettre que finalement, euh, ça n'est pas de la pensée... Enfin, dans le mot pensée magique, dans l'expression pensée magique, on s'imagine quelque chose euh, qui aurait le clan des rationnels et des irrationnels. Alors ça, on ne le pense pas du tout. On se dit simplement qu'en fait, qu il y a d'autres formes de raisonnement, ou plutôt, les raisonnements restent de la même nature, mais ils portent sur de, de nouveaux signes mmh. qui émergent en situation. Et ces signes, ils sont à forte charge émotionnelle, et il faut l'admettre. Voilà. Et, et, et ça, c'est assez nouveau, parce qu'en gestion de crise aujourd'hui, on va se dire qu'on va rationaliser au sens de, on va repousser ce qu'on va qualifier euh, justement de... En, en gros, ce qui va être repoussé, c'est ce qui va qualifier d'irrationnel, et l'irrationnel, ça va être en, en gros ce qui va attribuer une forme d'existence à des objets inanimés et autres. On va rejeter tout ça. En fait, en situation extrême, eh bien, on va voir que les réacteurs sont vivants. Euh, on va se rendre compte que la radioactivité, bah, c'est un existant avec lequel il faut cohabiter. Euh, on va être complètement imprégné euh, des signes tels que euh, les répliques sismiques, euh, l'eau le... bon, bah, évidemment omniprésente, euh, la température, des choses euh, le, finalement, bruit. Euh, le bruit, tout ça. Et tout ça, ça va... c'est un nouvel environnement qu'il faut apprivoiser. Pour l'apprivoiser, eh déjà, on, ce dont on se rend compte, c'est que euh, la, finalement l'effacement de la technique ou sa transformation, le fait que la, on, on, la technique surgit comme un, dans, dans l'environnement comme quelque chose d'un peu autonome, et eh bien fait que l'environnement d'un coup devient à nouveau un peu enchanté. Et c'est normal. Donc euh, finalement, ça c'est un enseignement à notre avis, de, euh, le fait qu'il faut reconnaître ce fait, parce qu'il est indépassable, à moins de mettre des robots. En situation de crise, le, le rapport au sacrifice, est-ce que c'est -ce est aussi un sujet euh, que, que vous, enfin, qui est abordé dans vos études oui. Enfin, ça on l'a vu sur, on vu sur, sur Fukushima, c'est-à-dire qu'en fait, quand rapidement ils ont, ils ont posé l'oracle ou la prophétie, euh, qui leur était inacceptable, et qui s'était en capacité de dire qu'ils pouvaient faire quelque chose, dans le faire quelque chose, effectivement il fallait pouvoir intervenir. Dès lors qu'on n'avait plus la machine qui nous servait de, de bras armés, ben, le bras armé, c'était un collègue, c'était un ami, c était, c était, ou quelqu'un qu'on ne connaissait pas, mais qui était là et dans la même galère qu'avec les, les exploitants de, de TEPCO, puisqu'en fait, il y a des sous-traitants qui, qui sont restés sur, sur l'installation. Donc effectivement, à un moment donné, il y a, cette question, elle s'est posée. Voilà, cette question du sacrifice, elle s'est posée. Sauf que cette question, elle ne s'est posée que face à la situation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de gestion de crise, avant que ça ne survienne, bien évidemment, on va dire, il y a une alarme incendie, dans l'étage d'un bâtiment, il y a quelqu'un qui est responsable pour s'assurer que tout le monde a évacué et il fait un dernier tour de bureau pour voir que tout le monde est sorti des bureaux. Et tout le monde se retrouve sur la place à l'extérieur qui est sûre pour rassembler l'ensemble des, des personnels d'une installation, qu'il soit publique ou privée. Voilà. Donc là, on est vraiment dans, de, dans la gestion. Voilà, on, dérule, on déroule un, un processus, un process. Il y a une méthodologie, il y a un guide. Voilà. Dès lors qu'on est menacé, l'intégrité euh, physiologique, euh, psychologique est menacée, à ce moment-là, bah, et qu'il faut s'en sortir, il euh, bah, y, y, y, y a de nouvelles règles de vie en société euh, qui, qui, qui vont obligatoirement s'établir. Et donc, si ces nouvelles règles, à un moment donné, font consensus et que quelqu'un doit y aller, euh, la question, c'est comment quelqu'un va être désigné ou comment quelqu'un va bah, se désigner lui-même. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire. C'est-à-dire qu'en fait, on pourrait très bien le faire à froid, avant, en se disant, euh, s'il fallait y aller, bah, qui irait bah, Aujourd'hui, dans nos sociétés, euh, qui se pose cette question-là C'est parce qu'en fait, c'est inscrit dans le contrat de, de travail. C'est euh, les militaires qui se posent cette question-là. Mais le civil, il ne se pose pas cette question-là. Donc en fait, cette question-là de, de, de, de se sacrifier ou de sacrifier quelqu'un elle surgit avec euh, la réalité. Voilà. Et donc, en fait, ça devient une obligation. Et c'est une obligation, pourquoi Parce qu'en fait, elle dépasse, euh, finalement, euh, les enjeux de ceux qui vivent la situation. Pourquoi vous allez vous sacrifier Parce que vous pensez aux autres. Mais les autres, c'est bien plus que votre équipe. Donc, en l'occurrence, c'était euh, euh, le... Enfin, le Japon, quoi. Et bien plus que le Japon. Et alors, en plus, dans le sacrifice, il y a de... On peut l'interpréter de deux manières. Il y a, a se sacrifier ouais. puis il y a sacrifier les autres. Ouais. Ou quelque chose d'autre. Quelqu'un d'autre. Et ça, c'est constitutif du groupe. C'est-à-dire que finalement, un groupe va se définir par opposition à un autre. Et euh, dans cette mécanique-là, constitutif du groupe, eh bien, il y a une notion de sacrifice, d'une victime. Ça va être euh, Yoshida, le directeur de la centrale de Fukushima, qui dit euh, en gros, qu'il ne veut pas savoir ce qui se passe à l'extérieur. Pour lui, le politique, c'est... Finalement, euh, quelqu'un qui hurle au micro, euh, le Premier ministre euh, qui vient interférer dans ces procédures. Donc finalement, pour lui, le sacrifier en euh, prenant le risque de l'irradier lors euh, de l'éventage de la centrale, alors qu'il passe avec son hélicoptère, ça ne lui pose aucun problème. Mais ça va être aussi de sacrifier les réacteurs à un moment donné. Et, euh, et donc finalement, cette mécanique d'expulsion en fait, euh, de, de quelque chose, de quelqu'un, elle va permettre au groupe de se constituer lui-même. Et ça... C'est essentiel puisque le groupe ne peut plus agir en situation extrême. Il faut d'abord recréer un groupe et un imaginaire. Et, et en fait, par cette mécanique-là, le groupe va commencer à s'imaginer euh, de manière euh, un peu idéale, comme euh, par exemple les sauveurs de, de, de la terre des ancêtres, etc. Et c'est ça qui va donner l'énergie pour agir et, euh, et finalement prendre des risques euh, incroyables mmh. et, et se dépasser. Et, et, et ça, ça, ça questionne euh, l'autorité qui n'est pas présente sur site. C'est-à-dire qu'à partir du moment où... Euh, un collectif de petite taille fait société au sens que finalement il y a des solidarités et des liaisons, les liaisons qui, qui se forment et que ces solidarités peuvent aller jusqu'au don de soi finalement ça interroge celui qui n'est pas sur l'installation parce que celui qui n'est pas sur l'installation quelque part il est menacé quelque part il doit faire quelque chose parce qu'en fait il y a une attente sociale très forte vis-à-vis -vis de son rôle sauf que lui bah, finalement il n'est pas en situation de décider et donc la décision politique au sens le plus norme du, du terme, elle n'est plus euh, au siège de TEPCO, chez le PDG, elle n'est plus dans, le, dans la cellule de crise du premier ministre Naoto Kan, elle est euh, dans la cellule de crise euh, de Masao Yoshida, à Fukushima Daiichi, mais elle est aussi dans euh, les salles de commande des réacteurs, parce qu'en fait il euh, y a des gens qui sont restés euh, au plus près des réacteurs, parce qu'en fait, euh, s'ils partaient, c'était l'abandon total de l'installation. Et ça, ça, ça pose problème. Euh, je me souviens des, des discussions euh, avec, euh, avec des, des, des, des, des collègues de l'ASN, l'Autorité de Sûreté Nucléaire, que quand on explique ça, le premier mot qui vient à la, à, à la bouche, c'est « c'est terrifiant ». Donc en fait, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que finalement, le, le pouvoir, le pouvoir d'agir, il n'est pas là où on croit. Parce que c'est assez facile de dire, typiquement, les enseignements de ce genre de catastrophe, c'est qu'on a compris que les digues devaient être plus grandes, et on a aussi compris qu'il fallait des dizaines de secours, si possible en zone non inondable, on a aussi compris qu'il fallait pouvoir amener très rapidement des ressources de l'extérieur. Donc très bien. Sauf que ce n'est pas ce que nous dit euh, l'accident de Fukushima. L'accident de Fukushima nous dit que bah, la digue était trop petite, euh, les ressources n'y en avait pas, on s'est débrouillé par nous-mêmes. Et à ce moment-là, la décision de faire, qui a eu des conséquences, en, en, avec euh, raison gardée plutôt positive, <rire> aurait pu euh, se traduire par un cataclysme. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait fait on aurait fait une enquête accident, non pas sur le fait qu'on ait eu des explosions de bâtiments, de réacteurs et un feu dans une piscine, on aurait eu un retour d'expérience sur une catastrophe quasi-apocalyptique, avec personne pour témoigner. Voilà. Et donc ça aurait été une toute autre histoire. Quoi. Vous parliez des populations qui ne sont pas concernées par le sacrifice. Du coup, est-ce qu'il y a un, un intérêt pour le citoyen de, de prendre conscience de ce qu'est une catastrophe nucléaire bah Déjà, ça pourrait permettre de... Mais une catastrophe industrielle dans l'ensemble. l'ensemble. Ouais. Ça pourrait permettre de, de peut-être réorganiser les lignes de... de séparation entre politique et technique. Parce que là, on a organisé les choses de manière un, un peu propre. En gros, le technique conseille le politique, le politique prend des décisions informées. C'est très bien. Mais le peut-il réellement et au final, ce que nous dit Fukushima, c'est que c'est le technicien qui est devenu politique dans ses décisions. Et que le politique était tout simplement incapable d'agir. Il y a eu un transfert de pouvoir. En prendre conscience, c'est déjà aussi euh, se construire un imaginaire peut-être plus en phase avec euh, le risque réel. Donc c'est pour éviter une fracture entre euh, le réel et l'imaginaire qu'on s'en fait euh, au quotidien. Parce que la, le choc sera d'autant plus brutal au moment de la crise. Mmh. Pas, il, y a, il y a cette idée finalement qu'on fantasme un petit peu le pouvoir qu'on peut avoir, euh, enfin en gros, de, de charger le politique d'une responsabilité, le politique au sens de, de euh, l'organe politique institué, de le charger de toute la responsabilité de gestion de crise. Et il n'aurait plus qu'à décider euh, de ce que devrait faire le technicien qui devrait lui dérouler son plan. C'est totalement utopique. Et continuer à entretenir ce fantasme. Bah, ça fait simplement, euh, enfin, comment dire, ça, ça, ça, ça, crée un ordre euh, tout à fait euh, factice qui sera complètement, qui va s'écrouler au moment de la crise. Donc le choc sera d'autant plus dur. Mmh. Est-ce <coughs> est qu'il est facile de questionner le nucléaire comme vous le faites, sans, sans, sans viser à le remettre en cause Alors nous, euh, on, on, on fait de la recherche euh, sur vous, mais, euh, une ingénierie, bien sûr. Après, un produit d'ingénierie. Le ressenti, par contre, de, de... Du, du secteur nucléaire est -ce peut... Mais Moi je pense que les, les travaux que l'on conduit euh, ils, ils, sont, ils sont pas mal perçus par, euh, par l'industrie par du nucléaire en fait c'est une industrie qui, euh, qui existe depuis longtemps euh, qui s'est construite par, euh, par, euh, d'abord par expérience expérimentation, ensuite on est passé d'une phase d'expérience et d'expérimentation de, si on prend euh, l'écurie et, et et quelques autres à une industrialisation parce qu'en fait en France l'arme atomique et puis le, le, le nucléaire civil et à chaque fois on a progressé à la fois au niveau technologique et en matière de, de sécurité et de sûreté donc en fait c'est une communauté comme toutes les communautés industrielles dès lors que, il y a, euh, euh, que la technologie fait société parce que finalement il y a un équilibre entre euh, ce que ça apporte, ce que ça coûte et ce qu'on risque donc naturellement, tout le monde a intérêt à ce que ça se passe plutôt bien. Et donc en fait, cette capacité qu'a qu qu qu l'homme de, de finalement d'apprendre de, de ses erreurs et de se corriger, c'est ce que fait euh, tout un chacun en permanence. Donc quelque part, on est dans, je dirais, on est dans un cercle vertueux. Le cercle vertueux, c'est accepter qu'il euh, y a des écarts et qu'on se corrige. C'est accepter qu'on qu se trompe. Voilà. C'est accepter aussi qu'il y a des comportements... Euh, qui ne sont peut-être pas acceptables. C'est-à-dire qu'en fait, on peut, on peut se tromper, mais on peut être aussi dans de la délinquance. Et ça, il faut ne pas hésiter à, à, à le dénoncer. Donc à partir de là, je pense qu'à un moment donné, c'est dès lors que la technologie, le progrès, fait société. C'est-à-dire qu'en fait, que une communauté accepte d'eux. On accepte d'utiliser du, du pétrole pour se chauffer, pour se déplacer. On, on prend avec les, les, les, les conséquences négatives. On a un bénéfice on a des conséquences négatives. C'était en fait vraiment le, la chose, finalement. Peut-être que nos travaux amènent en tout cas à questionner ce, ce compromis. Quoi. Ouais. Voilà. Alors qu'on on pourrait se dire chaque communauté reste dans son coin, les pros, les anti, euh, en disant, euh, finalement, euh, en rejetant l'autre dans les rationalités. Euh, les anti en disant, étant donné des, des, des dommages absolument considérables, potentiels, on refuse le moindre risque or l'accident nous montre qu'il y a une perte de contrôle possible c'est donc inacceptable et puis les pros disant oui mais maintenant on, on s'est amélioré c'est donc impossible de perdre le contrôle désormais voilà finalement pour dépasser ça quelque part on invite à dire mais enfin euh, nous ce n'est pas notre discussion de savoir s'il faut ou pas telle technologie mais en tout cas voilà l'ensemble des euh, la, la réalité mmh. de ce mmh. qu'est le risque et de la manière dont il pourrait être géré et à partir de là à vous de faire vos choix mais, je, je soulignais ça parce que euh, mal, malgré euh Enfin, vous, vous regrettiez que, que tous les directeurs de centrales en France n'aient pas lu ce témoignage pour, oui, que que, pour, que ce, pour, typique, pour les inviter à, à penser à la tragédie et à éviter qu'elle se reproduise. Oui, oui enfin, c'est une petite histoire. Hein, quand l'accident le, le, le, quand, quand survient, donc euh, mars 2011, et quand on voit les informations qui nous, qui nous remontent, moi, depuis euh, le sud-est de la France où est basé notre laboratoire, je dis euh, honte à nous honte à nous pour la communauté de l'ingénierie. Ils ont failli. Et qu'est-ce qui a failli Une démocratie de haute technologie. Et ça, c'est inquiétant. Et finalement, quand on regarde ce qui s'est passé, parce qu'il s'est écoulé trois ans, 2014, euh, finalement, on s'aperçoit que cette, cette ingénierie, euh, elle a fait son travail, au regard de la situation. Alors on pourra discuter, et c'est le cas de ce qui se passe actuellement au Japon, avec le verdict d'un procès qui va être rendu parce que les dirigeants de TEPCO ont, ont été mis en, en examen, et le, le verdict va être prononcé au mois de, de, de septembre de cette année. Finalement, euh, savaient-ils Et, et s'ils savaient, risque de séisme, risque de tsunami, pourquoi n'ont-ils pas investi beaucoup d'argent pour construire une digue plus haute Ok. Mais euh, euh, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas spécialement avancé. Ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, septembre 2014, on nous livre ce témoignage. Donc la petite histoire, c'est euh, le témoignage euh, livré en japonais. Euh, je, je, je contacte mes réseaux dans le domaine du, du nucléaire, au niveau des Français du nucléaire au Japon, les Français euh, <rire> dans le monde, les Français en France, et en disant qui, euh, qui regarde ce, ce témoignage. Personne ne regarde ce témoignage. Pourquoi Parce que les rapports d'enquête ont été euh, écrits et les recommandations ont été faites. Et qu'est-ce qu'ont fait tous les exploitants du monde Ils ont appliqué les recommandations que la communauté internationale a réaffirmées. Et donc à partir de là, il n'y a pas lieu de réouvrir euh, le témoignage du directeur de la centrale, parce qu'en japonais, ce n'est pas accessible à tout le monde, parce que 400 pages, c'est très long, et puis de toute façon, euh, tout a été dit. Et, et nous, c'est un petit peu la, le, le point sur lequel on est en, en septembre 2014. Et, et finalement, quand... Euh, euh, comme ça j'ai l'intuition de dire mais prenons quelques pages euh, euh, au hasard dans ce rapport au milieu parce que je voulais vérifier l'hypothèse du, du fait culturel parce qu'en fait il y avait euh, un truc qui est sorti euh, très rapidement c'était le, le Made in Japan cet accident il est Made in Japan pourquoi Parce qu'en fait une île, séisme, tsunami et puis euh, un exceptionnalisme ou un particularisme culturel ils sont japonais, voilà, euh, comme ils étaient euh, ukrainiens ou soviétiques et quand je fais traduire les, les, les premières pages de l'audition de Yoshida, je ne lis rien, mais rien de rien sur le fait qu'il est japonais. En fait, j'ai un, un directeur de, de centrale qui pourrait être euh, euh, français, euh, anglais euh, ou chinois. Voilà. Et donc à partir de là, je dis, bah, si le fait culturel ne prime pas, c'est-à-dire qu'on ne peut pas euh, attribuer le caractère euh, exceptionnel et l'exceptionnalisme lié à la culture japonaise, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce témoignage Et c'est là l'on prend la décision de faire traduire la totalité de, de l'audition et c'est là qu'on est surpris et d'où l'histoire que, que, que l'étude et les recherches que l'on développe depuis, euh, depuis 2014 sur ce récit quoi. Voilà, ça c'est important après euh, encore une fois euh, nous avons fait un certain de travaux sur la manière dont le retour d'expérience a conclu finalement qu'il euh, n'y avait pas grand chose d'autre à retenir du comportement des acteurs sur site autre que ça n'a pas été parfait et que ça pourrait être mieux pour la suite quitte à ce qu'ils apprennent un petit peu à être moins stressés et moins surpris euh, on a travaillé là-dessus enfin, il est important de souligner qu'on n'y attribue aucune volonté politique c'est-à-dire qu'en en fait nous on y voit au contraire une mécanique propre à un certain rapport à la technique et, euh, et finalement je, ça, ça questionne non pas un pouvoir politique ou une communauté qui voudrait s'affirmer, s'imposer, survivre j'exclus pas qu'il y ait des facteurs comme ça mais on pense que c'est beaucoup plus profond que ça et que c'est la mécanique elle-même, de, de, de, c'est la manière dont une technique se constitue socialement. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, sur le fait que la réponse future est déjà prête, sur, euh, eh bien, euh, il faudra être encore meilleur, avoir une, on va se rapprocher encore plus de l'idéal de gestion, euh, etc. Et, et d'ailleurs, Fukushima, aujourd'hui, comment il, il a été absorbé dans la, ou résorbé dans le, dans le, le, par le retour d'expérience institutionnelle, et eh bien, comme l'événement extrême l'extrême de l'extrême qui circonscrit l'ensemble des possibles et qui fait qu'à l'intérieur de cet univers désormais bien circonscrit, on peut penser euh, l'ensemble des scénarios pour les études de sûreté. C'est-à-dire que maintenant qu'on sait tout ce qui peut arriver et pas plus, enfin mmh. on, on sait qu'on ne peut pas aller plus loin, alors euh, on peut penser les études de sûreté et euh, mettre des probabilités, etc. là-dessus. Voilà à quoi a servi Fukushima. Aujourd'hui, il est résorbé par le mécanisme institutionnel du retour d'expérience comme ce qui circonscrit l'univers des possibles et finalement ça c'est une mécanique propre à l'ingénierie de penser comme ça et, euh, et, et, et c'est là où on aime, on aime à revenir vers le monde de l'ingénierie finalement pour dire mais regardez donc la, votre propre manière de raisonner parce que peut-être qu'on n'a peut-être pas circonscrit tous les possibles réellement et que euh, finalement euh, il y a d'autres choses à regarder dans notre rapport à la technique. Pour, pour conclure, donc si tout n'est pas circonscrit, est-ce que, est que le nucléaire est intrinsèquement pas, pas voué à renouveler ce genre de catastrophe Si tout n'est pas circonscrit, est-ce que... Aujourd'hui, vous prenez le transport aérien, c'est le moyen le, le plus sûr au monde de, de transport. Ben, malheureusement, il y a des avions qui, qui, qui vont tomber, qui, enfin, qui tomberont. Il euh, y a des installations industrielles pétrochimiques qui vont brûler et qui vont exploser. Et, et oui, oui, alors on ne sait pas quand, euh, comment, il y aura euh, certainement un accident euh, dans une centrale nucléaire euh, de plus ou moins de gravité, euh, on ne sait pas quand. Voilà. Donc oui, pourquoi Parce qu'en fait, euh, ben, activité, qui dit activité dit euh, norme, qui dit activité dit usage, qui dit activité dit société, qui dit activité, bah risque. Donc à partir de là, on, nul ne peut écarter euh, qu'un qu accident euh, survienne. Alors après, les gens vous disent, euh, il pourrait y avoir un Fukushima en France. Moi, je ne sais pas s'il peut y avoir un Fukushima en France. Bah, euh, Fukushima en, en France. Parce que qu'est-ce que ça veut dire un Fukushima en France Si effectivement de dire, bah non, il ne peut pas y avoir de séisme parce qu'on n'a pas l'intensité des séismes au Japon, Bah non, euh, on n'a pas de tsunami en France, ben bah non. Mais le problème, à la limite, ce n'est pas de savoir quelle sera la cause, mais finalement c'est comment on va le gérer si on a la capacité de le gérer voilà. en fait, aujourd'hui on sait par le retour d'expérience qu'on est sur des installations à, à dynamique entre guillemets euh, lente, c'est pas une étincelle, boum, ça explose et c'est fini il n'y a rien à faire, c'est pas, pas une configuration à AZF, donc quelque part on peut se dire qu'il euh, y a des possibilités de reprise possibilités de reprise, Possibilité reprise euh, qu'ils n'ont pas eu à Tchernobyl parce qu'il s'est quand même passé du temps entre le moment où ils ont compris que... ou euh, ils commençaient à comprendre que ça se passait mal, et le moment où, euh, où il y a eu l'explosion. Donc vous voyez, c'est... Voilà. Après, je pense que c'est ce qu'on disait, c'est vraiment un choix, de, un, un choix de société. quoi. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, c'est Jean-Pierre Dupuy dans, dans le, le philosophe, professeur de philosophie à Stanford, euh, reprenait une histoire ou une anecdote en disant finalement, euh, euh, quelqu'un vient vous voir et vous propose aujourd'hui... Euh, euh, une, une technologie qui va créer de l'emploi, qui va créer de la richesse, qui va permettre de, aux gens de se retrouver, d'échanger, de communiquer, de se rencontrer. Sauf que, en contrepartie, ça va être 3 000, 4 000 ou 5 000 morts par an. Ben là, vous allez refuser, parce que vous ne connaissez pas la technologie, et vous n'allez pas, en tant que politique, accepter de, que 5 000 de vos concitoyens perdent la vie. Vous venez de refuser l'automobile. Voilà. Très bien. Messieurs, je vous remercie. Je, merci, rappelle, merci. Euh, je rappelle la sortie de votre livre, Un récit de Fukushima, le directeur parle aux éditions presse universitaire de France. Merci. merci.